à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut créer un petit personnage en 2D euh, et l'animer. Alors évidemment de façon très simpliste ici parce que euh, évidemment l'animation demande beaucoup de temps et comme c'est un tutoriel, je ne vais pas m'attarder. Mais ici on va essayer de créer un petit personnage très simple euh, avec une petite animation de marche. Donc vous pouvez voir une scène 2D dans Unity avec tout simplement un background et ici maintenant j'ai besoin d'un personnage. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme logiciel On peut utiliser beaucoup de logiciels mais l'idéal est d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le vectoriel allez voir mais je vais vous expliquer en gros et pour ça j'ai util... choisi d'utiliser le logiciel Inkscape. alors c'est pas par hasard, premièrement il est totalement gratuit, deuxièmement j'ai déjà fait une introduction sur euh, ce logiciel euh, sur la chaîne et donc euh, bah, je vais vous mettre le lien euh, ce qui vous permettra de voir l'installation et les commandes de base qui n'ont pas euh, tellement changé, euh, ça date un peu mais en tout cas c'est toujours disponible donc n'hésitez pas à aller le voir, moi je l'ai déjà installé et ici je vais vous montrer comment on peut opérer alors ce logiciel est un logiciel de dessin vectoriel qu'est ce que c'est que le dessin vectoriel c'est tout simplement que je vais pouvoir dessiner euh, des formes, comme celle-ci, euh, et je vais pouvoir zoomer un maximum dessus, je n'aurai jamais de perte. Pourquoi Parce que, contrairement euh, à une image, une photo classique JPEG, vous avez une définition et des pixels, ici, en fait, euh, ce dessin est, on va dire, régi par du code et derrière en fait ce code on va toujours avoir une résolution qui va être, qui va être toujours fine et on va pouvoir d'ailleurs le redimensionner autant qu'on veut, on va garder notre format initial d'Inkscape si vous enregistrez votre fichier sous vous allez voir que vous avez tout simplement du SVG euh, et ça vous permettra euh, bah, tout simplement euh, de récupérer, d'agrandir, de faire. Et ici, on va faire une petite planche de sprite. Alors, vous pouvez voir que par défaut, j'ai une feuille au format A4. Alors, ce n'est pas très gênant pour nous, mais si on voudrait avoir quelque chose de plus carré pour faire notre planche de sprite, on va tout simplement faire « Fichier propriété du document » et on peut voir qu'ici, on a « 21, 29, 7 » parce que par défaut, on est en millimètres. on va passer en pixels et ici pour le, la taille personnalisée en pixels aussi. Alors je vais faire par exemple quelque chose qui n'a pas une énorme résolution, parce que ici je ne vais pas avoir besoin, c'est un petit personnage, donc on va faire 800 par 800, et encore une fois on pourrait modifier ça par la suite. Donc je ferme la fenêtre et on peut voir que ça se transforme en carré. Alors pour déplacer euh, votre feuille, parce que votre espace de travail, molette de la souris enfoncée, et là vous pouvez voir que tout simplement ça se déplace. Si on utilise euh, la souris, la molette montée et descendre, ça va tout simplement monter et descendre. Et si j'appuie sur CTRL en même temps, on peut voir que je zoome. Alors attention, CTRL, et euh, si vous bougez votre souris de gauche à droite, vous pouvez voir que vous faites tout simplement... Euh, une rotation de votre espace de travail, ça peut être utile parfois, mais moi ici, euh, j'en aurais pas réellement besoin. Alors le tout ici, ce sera de la remettre à zéro. Hop. Euh, et ici, bon, on peut voir qu'on a ça, donc on va faire tout simplement, ici en bas à droite, zéro, et voilà. Donc je vais me mettre en haut à gauche de ma feuille, et on va passer maintenant à la modélisation, en fait tout simplement de notre personnage de d Alors on va faire quelque chose de simple, vous allez voir tout de suite. Donc on va commencer par lui donner une forme ronde, voilà, un genre de petit Pac-Man, on va dire un petit, une petite boule. Et ici, vous pouvez voir par défaut, moi j'ai une couleur et des contours noirs. Donc vous avez une palette de couleurs ici, c'est très simple. Vous choisissez une couleur, marron, j'ai l'intérieur qui est en marron, rouge, voilà. Euh, ça passe en rouge. Ensuite, à droite ici, quand vous avez sélectionné un objet, pour sélectionner l'objet, vous utilisez la flèche, vous pouvez voir qu'il est sélectionné. J'ai ici le contour, et on peut voir ici que j'ai un contour ici qui est à plat. Je peux supprimer le contour, ou je peux affecter des contours un peu différents, avec des dégradés, comme vous pouvez l'observer. Donc moi je vais choisir de garder un contour, euh, comme ça. Euh, on va lui mettre une couleur plutôt jaune, voilà, quelque chose dans le, dans le ton jaune. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire C'est lui faire des yeux. Alors des yeux, ça va être très simple. On prend ici notre outil, on dessine un rond. On pourrait aller au niveau des contours, les laisser, mais par contre au style des contours, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus petit, plus fin, voyez, pour que ce soit moins grossier pour les yeux. À l'intérieur, bah, ça va être blanc, donc je mets du blanc je positionne ici cet œil ici, je peux le redimensionner comme ça par les petites poignées, et vous pouvez voir, que vous pouvez lui faire faire une rotation, tout simplement, euh, ici en appuyant une deuxième fois à l'intérieur, mais là évidemment c'est un, un rond, donc on n'a pas de, vraiment de, de rotation, je vous montrerai ensuite comment ça fonctionne. Donc moi ce que je voudrais c'est le mettre un petit peu plus, voilà, comme ça. Donc, maintenant je dois faire la pupille. Alors, la pupille, c'est simple. Soit je refais un, un rond, soit je fais un CTRLC, CTRLV. Vous pouvez voir que j'ai un deuxième ici. Je vais lui affecter la couleur noire. Je le redimensionne grâce aux petites poignées et je viens le positionner à l'intérieur. Maintenant, j'ai besoin d'un deuxième œil. Donc, je sélectionne le fond. J'appuie sur la touche mage de mon clavier et je sélectionne la pupille. Et je fais quoi CTRLC, CTRLV. Et là, j'ai un deuxième œil que je peux positionner où je veux. Par exemple, ici. Ensuite on pourrait faire une bouche, alors je vais en faire une très rapidement pour vous montrer l'outil rectangle. C'est des formes primitives, mais comme vous pouvez le voir, je vais le faire grand exprès. Euh, si je le sélectionne, j'ai de nouveau la possibilité, voilà, euh, j'ai la possibilité de faire une rotation. Et d'ailleurs ce qui est intéressant à vous montrer, ça peut vous servir par la suite, même si ici si on ne va pas beaucoup s'en servir, c'est que je fais une rotation de l'objet par rapport à son point d'ancrage qui est ici. Si je veux par exemple que cette rotation opère par rapport à ce point là, je peux le déplacer. On peut voir que maintenant j'ai plutôt une rotation qui se fait au niveau de cette petite... Ce petit repère qui est très utile alors euh, je vais supprimer on va refaire un petit rond un petit rectangle et là on peut voir qu'on a ici si on sélectionne l'outil euh, l'outil qui est juste en dessous qui est éditer les nœuds on peut voir qu'on a ici plusieurs poignées donc celle ci me permet le redimensionnement voilà et celle-ci me permet d'arrondir plus ou moins les angles de mon rectangle. Si je veux qu'il soit euh, carré plutôt, voilà, et si je veux l'arrondir, je peux utiliser ça. Et ici, vous pouvez voir que vous pouvez encore arrondir comme ça, par exemple, si vous voulez faire un genre de bouche, voilà, comme ceci. Donc ça peut être sympa. Et ici, par exemple, je peux lui mettre un contour. Alors ce qu'on va faire, on va bien le positionner pour voir ce que ça donne. Donc outil sélection, hop, je le déplace ici, par exemple voilà, et je peux, pourquoi pas, essayer de lui mettre un contour, vous pouvez voir, alors attention, euh, la couleur du contour se fait euh, ici, alors attendez, euh, si je sélectionne maintenant par exemple rouge, voilà, on peut voir que ça c'est l'intérieur, c'est pas ça, donc si je veux sélectionner la couleur du contour, ça va être au niveau déjà du, du fond voilà et ici j'ai euh, par exemple la roue qui me permet de définir une couleur ouais alors non je suis toujours sur l'intérieur euh, la couleur du contour on a de l'opacité qui est là alors vous voyez que c'est pas forcément ici ça va être ici, je pense, un dégradé linéaire, voilà, le problème il est là, non, c'est que, voilà, c'est bien ça, c'est parce que j'ai pris un dégradé linéaire, donc si je veux changer la couleur, vous voyez, euh, au contour ici, j'ai la petite roue, j'ai plusieurs formes, le RVB, Bon, la roue est un peu plus facile à utiliser, euh, et moi ici, je vais laisser du noir, comme j'ai mis un peu de gris dedans, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est euh, les pieds, alors les pieds, on va faire simple, et justement, comme je ne veux pas faire traîner cette vidéo, on va faire des pieds euh, en forme de rond, qu'on va aplatir un petit peu, voilà, et qu'on va positionner ici. On va dire ici que la couleur, on veut prendre le même que l'intérieur. Donc, on va mettre ici, par exemple, on va utiliser la petite pipette. Et voilà, on a le pied. Alors, ce qu'on va faire, le contour, on va l'agrandir aussi, style de contour. Euh, on va l'agrandir pour qu'on ait un contour qui ressemble un peu plus à ce qu'on a là. Voilà. Donc, ce sera pas gênant. De toute façon, ici, on va chercher à faire l'animation. Premier pied, CTRLC, CTRLV, euh, pardon, CTRLC, CTRLV. Et le deuxième, voilà. Alors le petit problème ici, c'est qu'en animation, on va devoir, je vais zoomer un petit peu, c'est que celui-ci doit passer derrière la tête. Donc pour ça, vous allez ici en haut et vous avez des outils. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai descendre la sélection à l'arrière-plan. Donc je fais ça. Donc on peut voir qu'ici, ça va être son pied qui va être de l'autre côté et ici, ce pied-là. Bon voilà, on va dire que j'ai un pseudo personnage ici, sans aucun souci. Maintenant, je veux animer en fait euh, les pieds. Donc il est bien évident qu'en fait, ce pied-là va faire un aller-retour et l'autre aussi. C'est assez simple comme animation. Donc comment on va faire ben, On va créer plusieurs sprites. Donc je vais sélectionner l'intégralité de mon objet. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Alors avant de faire ça, je vais le réduire un petit peu parce que je voudrais les mettre les uns à côté des autres. Alors Je vais faire CTRL-Z pour vous montrer aussi que si vous appuyez sur CTRL pendant que vous le redimensionnez, vous ne pourrez plus en fait euh, avoir des problèmes de, de ratio. Ça va garder le même ratio. Donc on va faire ça. CTRL-C, CTRL-V, j'ai mon deuxième personnage. Je le positionne à peu près à côté. Je zoome un peu pour voir plus clair. Et maintenant, on va commencer l'animation de nos pieds. Donc celui-ci bah, va venir un petit peu en arrière. Alors on va... Pas, euh, au plus vous aurez d'images intermédiaires, au plus ça va être sympathique à l'écran, évidemment. Ici, on va pas faire quelque chose de fantastique, mais euh, on va essayer de, quand même de faire quelque chose d'assez bien. Donc, CTRLC, CTRL v prochaine image. Voilà, c'est ma planche de sprite, tout simplement. Donc, je vais ici reculer euh, de nouveau ce pied, et ici, on va aussi l'avancer. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux pas tellement avoir d'image on voit plus du tout les pieds. Donc Je vais les reculer comme ça, voilà. Euh, je vais redupliquer CTRLC, CTRLV alors, CTRL CTRL alors est-ce que j'ai la place pour le positionner ici euh, on va dire que oui parce que je vais reprendre tous mes objets ici, alors je n'ai pas pris on va tout prendre comme ça et on va les déplacer, voilà ce qui me permettra ici d'avoir mon quatrième qui soit là, alors ops, attention, CTRLZ, toujours utile on va ici tout prendre voilà, et ici on va le déplacer un peu par là donc maintenant la prochaine étape de nouveau ce pied-là repart par là Alors on va faire comme ça et celui-ci parce qu'il faudra l'attraper ensuite voilà va aller un peu plus devant voilà donc vous aurez compris au niveau de l'animation c'est assez simple hein. euh, donc ensuite bah, je peux refaire une image intermédiaire CtrlC, c ctrl je vais la positionner plutôt en dessous et ici bah, qu'est ce que je fais en fait euh, donc ce pied-là vous voyez il est bien par dessus comme vous voyez donc on doit bien faire l'aller-retour donc attendez que je ne me trompe pas. Donc celui-ci là. Alors ce que je vous conseille, c'est peut-être même de changer les couleurs. Des fois, c'est un peu plus pratique. Parce que là, on se mélange les pinceaux. Donc en fait, lui, euh, bah, et en fait, il est ici. Il se retrouve là. Voilà. Donc il doit commencer. Alors je pourrais faire encore un pas en arrière. En fait, vous voyez, pour l'inverser, ces deux-là. Donc je vais faire ça. Voilà. Et ici, pour... Voilà. On va avoir à peu près quelque chose qui ressemble à ce qu'on a en image de départ. Encore une fois, je fais très vite. Je fais au mieux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait eh ben rebelote, CTRL-C, CTRL-V, on se repositionne ici à peu près en dessous. Et donc, on va essayer de rattraper la marche normale. Donc maintenant, celui-ci, ben, il va avancer un petit peu jusque là. voilà. En fait, on recopie ce qu'il y a au-dessus, tout simplement, on essaye de récupérer. On pourrait être fin, il y a des règles et tout ça, mais encore une fois, je vais faire quelque chose de très vite, parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. Pour vous, ça ne va pas forcément être agréable. Euh, donc, on va faire vite. Donc, celui-ci, il est là, il avance, il avance, il revient ici... Euh, donc c'est encore une fois le problème de ces deux pieds, voilà, là et là, et là bah, on est euh, pratiquement au même euh, parce que la prochaine image en fait va être tout simplement je dirais celle-là. Alors on va accélérer un petit peu, voilà, on va dire que ce sera celle-là. Donc ici on a une planche de sprite qui ressemble. Alors non, je vais sélectionner, ça ça me va pas du tout. Euh, ici, voilà, comme ça, comme ça, voilà. Donc, en fait, cette succession d'images va faire notre animation, hein, tout simplement. Et ici, on va repartir à celle-là, parce que ce sera, on va dire, la prochaine. Alors, j'ai peut-être un petit peu d'écart. J'aurais peut-être eu besoin encore d'une image intermédiaire, mais peu importe. Donc, voilà. Maintenant, comment je vais faire pour exporter ça Ça va être très simple. On va faire « Fichier euh, »,« Exporter au format PNG ». Et ici, vous pouvez voir que j'ai une fenêtre ici en dessous. Euh, alors, on va fermer cette fenêtre-là. Voilà. J'ai ici le dessin ou la page. Donc, moi, je vais sélectionner la page. Là, par défaut, c'est dans ce dossier-là, donc je vais l'exporter à un autre endroit, évidemment. L'idéal serait d'aller dans mon dossier animation de Unity d'Unity 7 et de l'enregistrer là, pourquoi pas. Euh, et euh, on peut voir que cette image s'appelle image PNG, je ne vais pas la renommer, mais j'aurais pu la renommer au passage. Donc je vais faire exporter tout simplement. Et voilà, c'est exporté. Donc maintenant, on retourne dans Unity, on peut voir qu'on a bien notre PNG qui est là. Alors ce PNG, maintenant, c'est complètement classique. Si vous connaissez Unity, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Mais je vais quand même vous détailler plus ou moins les détails et en essayant de le faire aussi rapidement que je l'ai fait euh, pour Inkscape. Alors encore une fois, c'est vraiment un tutoriel pour ceux qui débutent avec l'animation. Encore une fois, vous voyez que l'animation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, euh, vous pouvez faire des petits personnages euh, basiques comme ça, assez facilement avec Inkscape. Donc je, je au niveau de l'image du PNG, c'est bien un type Sprite 2D par contre. Euh, ici, on n'est pas en single, on va être en multiple. On va faire un sprite editor, on fait un apply. Et évidemment, on a notre planche de sprite qui est là. Et là, vous savez, vous choisissez automatique, vous faites un slice. Là, on le voit pas, mais autour on a bien ici les images qui sont détectées, et découpées. On fait un apply. On referme le sprite editor. Et maintenant, si on fait ça, on peut voir qu'on a tous nos images qui sont bien là découpées. Alors je vais positionner ici euh, mon sprite sur la scène, alors ici pourquoi on ne le voit pas, ça doit être une histoire d'ordering layer, donc je vais le passer devant. Alors je peux l'agrandir si je le désire, mais là je vais le laisser comme ça, de toute façon vous doutez bien qu'on ne va pas dans cet épisode, on va s'occuper juste de l'animation la, du personnage pour voir ce que ça donne. Donc j'aurai besoin de ma fenêtre animation qui est ici, euh, et comme j'aurai besoin des sprites aussi, je vais décider de la mettre ici. Donc je vais agrandir un petit peu, voilà, et je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux le personnage que ça donne au niveau de l'animation. Alors, ici, je peux le renommer, par exemple, euh, perso, hein. voilà, ce sera plus simple. Donc, si vous n'avez pas euh, l'onglet animation, Windows, euh, Animation, et ici, Animation, ou la touche, euh, le raccourci, pardon, CTRL plus 6. Donc je crée une animation, évidemment, ça va être stocké dans un fichier anime, donc je vais l'appeler ici, bah, perso, euh, non, walk, parce qu'il va le marcher, voilà, c'est mieux de mettre walk, Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais tout simplement glisser ici dans le timeline. Vous pouvez voir que j'ai un genre de timeline, ce qui va nous être bien utile. On a des petits repères, on va s'en servir. Donc la première image va être celle-ci, je la glisse. On peut voir les images clés qui s'affichent. Et je vais me servir des petits repères pour les mettre à intervalles réguliers pour pas qu'il y ait de problème. Donc je vais servir ici de ça. Voilà, donc la deuxième. La troisième. La quatrième. Voilà, trouvez-vous pas d'ordre parce que ça peut être gênant pour l'animation et euh, alors là, je suis un... Euh, bah vous voyez que je me suis perdu. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'était la 4. Je mets la 5. Et en théorie, la 6. Alors, on va voir ce que ça donne si on fait « Play ». Et on peut voir qu'on a un personnage qui s'anime correctement. Voilà. Alors, je pourrais peut-être mettre même la première image, mais ce n'est pas certain. On va tester. Ça ne coûte rien. Alors, je ne l'ai pas mis vraiment au bon endroit. Mais ici, on peut voir que... Ouais, c'est pas plus mal. Euh, voilà. Alors on a ici maintenant une animation, donc j'ai rien à faire. On peut voir que c'est fait. Alors, on ne va pas euh, scripter ici, mais si maintenant je lance mon onglet Game, donc je vais fermer ici euh, cette table, et que je lance mon jeu, on peut voir que l'animation se joue. J'ai bien une animation. Alors, automatiquement, euh, Unity a créé euh, un animateur. Si on regarde au niveau du de l'objet perso, on a un animateur. Alors, ça, je ne vous explique pas comment ça marche, j'ai assez de vidéos là-dessus, mais on a ici l'animateur, ici, euh, qui s'appelle le contrôleur, qui s'appelle perso. Euh, et ici, on a l'animation de marche, qui est tout simplement ici en loop time, comme vous pouvez le voir, si je le décoche et que je fais ici un Apply, peut-être même pas besoin, euh, on verra que du coup, elle ne se joue plus en boucle vous pouvez voir, donc c'est le Loop Pause donc si vous voulez voir comment ça se passe au niveau de l'Animator vous faites Windows Animation Animator, mais là on peut voir que si je sélectionne mon personnage, j'ai bien ici en entrée une animation WoW qui joue en boucle donc évidemment, euh, ici, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo pourrait durer beaucoup plus longtemps, on est déjà à 16 minutes, je sais que vous êtes sensible à ça, mais c'est un peu difficile de vous montrer euh, comment on peut créer un petit personnage comme ça animé euh, le plus rapidement que ça. Donc, euh, j'aurais pu aussi, vous voyez, on peut voir que j'ai dû certainement par erreur bouger un petit peu euh, mon... Je vais faire un scale ici, voilà. Euh, j'ai dû certainement bouger par erreur. Bon, je ne peux pas le voir. Mais euh, le, le, le, le, le, le, la tête, on va dire, parce qu'on peut voir qu'elle bouge un peu. Bon, En plus, ça a un effet, ça peut être sympathique. Euh, j'aurais pu aussi animer les yeux à chaque image. Pas grand-chose, mais par exemple, bouger la pupille ou euh, bouger un peu la bouche, ça aurait donné un effet un peu plus sympathique. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois, le logiciel s'appelle Inkscape, il est totalement gratuit, vous pouvez voir qu'il n'est pas très compliqué à prendre en main, bien évidemment il faudra quand même vous former un petit peu dessus, mais pour faire des choses euh, même plus complexes, c'est un logiciel très euh, pratique, vous avez pu voir avec la rotation des choses et autres, euh, ça peut être assez intéressant. Donc euh, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la, sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour que la chaîne devienne de plus en plus populaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas aller un petit peu plus loin avec l'animation euh, On verra selon les commentaires et les réactions que j'ai sur cette vidéo. Euh, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.